Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ce projet APA et Mélanome. Ce soin de support a été conçu pour améliorer la qualité de vie de nos patients et maintenir leur autonomie, que ce soit pendant ou après traitement. Tous les patients atteints d'un mélanome peuvent bénéficier de l'activité physique adaptée. Le sport est aujourd'hui une arme thérapeutique à part entière dans la prise en charge des patients. C'est le traitement de première intention de la fatigue liée au cancer. Aujourd'hui, très clairement, je suis en meilleure forme physique avant le cancer. C'est un peu terrible de dire ça, mais c'est une réalité. Ça améliore la survie globale des patients, la survie sans récidive et même la survie spécifique par cancer. Mais également une amélioration sur le mental, la psychologie. Et c'est ce qui est le plus apprécié chez nos patients, vraiment une amélioration du bien-être moral. On se sent capable de faire quelque chose. Et j'ai le temps. Le top.